C'est un projet associatif de création d'un pôle d'activité écologique solidaire et créative dans le domaine du réemploi de meubles, dans la logique de donner une seconde vie par l'art à du mobilier déchet, ce que les gens ou les entreprises ou les collectivités jettent. On va récupérer, collecter des déchets mobiliers, on les retape, on les nettoie, on leur donne une seconde vie par l'art. Ce sera un travail réalisé par des designers artistes et des salariés en parcours d'insertion qui vont travailler ensemble pour produire ces mobiliers selon plusieurs gammes, là aussi avec cette idée-là de toucher des publics différents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 La proposition de formation et d'ateliers pour qu'à un moment donné, bon, bah, vous allez sur les, les, les ateliers qu'on vous loue, mais on ne sait pas forcément faire, bah, formez-vous euh, pour être autonome. Troisième activité, c'est de la location de mobilier pour des festivals et de l'événementiel. La conduite d'actions de sensibilisation à la réduction et à la valorisation des déchets dans les structures éducatives ou dans les collectivités. Là, on va travailler avec des déchetteries, des communautés urbaines pour sensibiliser justement les habitants ou les entreprises à ces logiques-là et montrer que oui, c'est possible. Et soit on peut le faire soi-même, soit on peut nous donner du meuble pour qu'on le fasse. Il y a un tempérament, euh, voilà, j'ai toujours été un espèce d'initiateur, de projets, machin. J'ai monté euh, x j'ai été administrateur de plein de, de MJC, centres sociaux, machin, tout ça. Donc c'est, j'ai un peu ça, je pense que j'ai besoin d'être acteur, c'est quelque chose que j'ai en moi. Euh, pff, voilà, je, à un moment donné, j'ai même failli un peu lutter contre, parce que euh, c'est fatigant d'être acteur. Et, euh, et puis en fait, je me suis rendu à l'évidence, non, t'es comme ça, fais avec, et c'est cool, quoi. C'est comment aller sur le terrain de l'économie avec nos valeurs et avec euh, cette transversalité, avec cette, cette envie d'être dans de la convivialité, d'être dans l'environnemental, et créer de la richesse locale, de l'emploi. On aura une gamme euh, qu'on appelle pour l'instant euh classique, contemporaine, on n'a pas encore tout à fait défini le truc, qui sera sur des, des prix euh, compétitifs avec le secteur marchand, Ikea, Linéa et tout bazar. Et après on aura des gammes plus destinées à des classes euh, supérieures, avec du pouvoir d'achat et, et des envies en termes de, de design qui seront un peu plus poussées. Et là on sera sur quatre gammes, je crois les détournées, les végétalisées, euh, les modulables et les excentriques. fruit d'un parcours, j'ai touché à beaucoup de choses, j'ai travaillé dans, dans le domaine social, les centres sociaux, l'éducation populaire, les MJC, j'ai travaillé dans le domaine culturel, les salles de spectacle, les compagnies de danse et tout le bazar. D'où l'idée, je sais pas, d'avoir envie de faire émerger un projet euh, qui croise tout ça, une logique environnementale, culturelle et artistique, euh, d'insertion, qui batte en brèche euh, les frontières et les cloisonnements parce que j'en avais marre. La complexité institutionnalo-financière. Euh, C'est-à-dire que euh, voilà je parlais tout à l'heure de euh, environ une douzaine de dossiers à constituer. Euh, je, je sais faire mais en faire douze ça me fatigue. C'est la contrepartie de notre projet global, c'est que qu'aujourd'hui on, on raisonne en termes de segments et donc du coup pour donner un exemple on va avoir des financements du conseil régional de Lorraine. conseil régional de Lorraine j'ai quatre dossiers différents à faire.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 Fuck my to pray.